Orchard est un petit jeu de cartes en solitaire, le but est d'avoir le meilleur score en recouvrant des arbres par d'autres de même couleur. Dans Orchard, nous avons l'importante mission de planter des arbres et faire pousser des fruits. Le verger est constitué de 9 cartes piochées au hasard en début de partie. La première carte est placée sur la table et le joueur pioche 2 cartes pour constituer sa main. Chaque tour, le joueur doit placer l'une des cartes qu'il a en main sur la zone de jeu. Il doit obligatoirement recouvrir au moins un arbre, et les couleurs doivent correspondre. La carte peut être tournée dans n'importe quel sens. Un dé est placé face 1 sur chaque arbre recouvert. Si l'arbre en contenait déjà un, il est alors tourné vers la prochaine valeur. 3, 6 et enfin 10. Les jetons fruits pourris servent de joker, et permettent de recouvrir un arbre par un arbre d'une autre couleur. Le jeton est placé dessus et il n'est plus possible de recouvrir cet arbre par la suite. Le joueur pioche une carte pour avoir de nouveau deux cartes en main, et un nouveau tour commence. La partie prend fin lorsque toutes les cartes ont été placées, ou si le joueur se retrouve bloqué. Les chiffres des dés sont additionnés, et le total est comparé à une liste présente en fin de livret. Pour conclure, Orchard est un petit casse-tête minimaliste simple et rapide. Le hasard est très présent, mais sa petite taille et sa rapidité occupent 10 minutes perdues. Des challenges avec des cartes prédéfinies à piocher peuvent être trouvés sur BoardGameGeek pour se comparer aux autres.